Yo. Miss Lolita. <rire> move le, move le, baby nanga, move le, move le, e. mouvele le, move le, chérie nanga, move le, move le. E. Uh, uh, bouge avec moi. Bébé uh, uh, baby naebe yokubina, yep yo yokubina, baby na yep yo Pour moi. Ah, ah, ah, ah. Les problèmes, les soucis, les embrouilles, ça moi je n'en veux pas Les preneurs de tête et les casse-couilles, ça moi je n'en veux pas Je veux juste bouger, profiter du moment Et eh. pas de prise de tête, juste profiter Les gens qui boudent Ça moi je n'en veux pas Les preneurs des tête, les anti -féministes. Ça moi je n'en veux pas Move le move le bébé naga Move le move le e le move le chéri naga Move le move le, move le, move le euh. ah, ah, Bouge avec moi ah, ah, Bébé naïe Biokobina je veux tu ni pour moi ah, ah, ah, ah. Ma douce elle aime quand on la met bien Ma douce elle aime bouger pour ça Et elle adore, elle adore, elle adore Et elle assume ah, ah, ah. Le mover, le ouais, not? le mover, le mover, why not? on va danser le mover, ouais, Mouvele, mouvele, de mouvele, mouvele, mouvele, mouvele, mouvele, mouvele, mouvele, le mouvele, mouvele, le Je veux que tu vannies pour moi ah, ah, ah, ah. MICB, la tigresse team La tigresse